Alors, nous étions trois dans un café, pour ne pas le citer, le café L'Instant, que vous connaissez sans doute, à l'automne 2017. Trois, alors, est-ce que les deux autres peuvent se manifester un peu ici Trois à se dire que face à l'urgence sociale et climatique, il fallait inventer des solutions. Trois à se dire que la politique locale n'était vraiment pas à la hauteur. Cette discussion aurait pu en rester là, sans enjeu. Mais ce ne fut pas le cas. Pourquoi attendre des autres qu'ils se mobilisent à notre place Et c'est ainsi que Poissy Demain est né, sans parti, sans moyens. Nous avons immédiatement décidé d'adopter une démarche participative. Les pissiakaises et les pissiakés avaient-ils les mêmes attentes les ateliers dans les cafés et les porte-à-porte -porte ont confirmé que nous n'étions pas les seuls à penser qu'une ville ne se résume pas à des stades et à des grosses voitures. C'est ainsi que des nouvelles personnes nous ont rejoints. Karine, je ne sais pas si elle est là. Lève-toi s'il te plaît, au moins les premiers. Sabine, Philippe, Sandra, vous êtes par là Jusqu'à former l'équipe exceptionnelle qui vous a été présentée et que nous constituons aujourd'hui. Une équipe intègre, dynamique, conviviale, toujours soudée. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer ma fierté quant à ce collectif. 56% des personnes qui composent ce collectif n'ont jamais eu d'engagement politique jusqu'alors. Mais l'histoire n'est pas complète ainsi. Dans l'opposition à Poissy, au même moment, des élus se battaient pour le respect de l'éthique en politique et tentaient d'apporter un autre regard que celui de la majorité omnibulée par les promoteurs immobiliers et les lobbies industriels. Ces élus se sont non seulement reconnus dans la démarche de Poissy Demain, mais ont souhaité œuvrer pour ce rassemblement, tant l'urgence démocratique était grande à Poissy. C'est un signe de responsabilité de la part de Jeanne, Anne-Marie, Chère est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît Je voudrais qu'on vous applaudisse. Car vous avez fait un Nous avons contribué à unir les forces de la gauche, du centre droit et les forces écologistes. C'est une situation inédite à Poissy et il faut bien s'en rendre compte. Nous avons refusé toutes les investitures des partis. Car aucun ne correspondait à la réalité de notre groupe, qui s'est constitué autour d'une charte éthique, mais surtout d'un programme que vous avez pu avoir dès octobre. Ce programme, nous l'avons construit ensemble, et c'est très important. Voici demain, c'est aussi de très belles rencontres. Alors, bien sûr, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, mais je voudrais citer deux personnes qui nous ont soutenus depuis le début de cette démarche. Je voudrais bien que Armel et Mohamed se lèvent, s'il vous plaît. Un journaliste m'a dit cette semaine, franchement, il y a deux ans, je n'y croyais pas une seule seconde à votre truc. Quelle réussite aujourd'hui nous ne sommes pas obligés de rester inactifs face à l'urgence climatique. Nous ne sommes pas tenus de subir une monarchie municipale pendant six ans sans avoir le droit à la parole. Nous ne sommes pas forcés de cautionner les baronnies et le cumul des mandats. Nous n'avons pas peur, nous sommes libres. Tout peut changer si nous le décidons, il n'y a aucune fatalité. Et les choses ont déjà commencé à changer. Nous le voyons, vous le sentez, et c'est grâce à vous, avec vous. Merci.